Mercure sera dans le Capricorne, votre neuvième maison où se trouve le Soleil, Saturne et Pluton jusqu'au 16 janvier. Donc déjà, votre attention euh, durant ce mois serait plutôt orientée vers votre désir de voyager, soit pour travailler à l'étranger ou bien pour prendre un retrait spirituel ou pour des raisons, raisons euh, religieuses. Cette maison neuf correspond aussi aux publications aux éditions. Donc ceux parmi vous qui travaillent dans ce domaine auront leur profession favorisée par les énergies de ce mois. Surtout que Mercure est maintenant dans cette maison aussi. Vénus, dans votre dixième maison, dans le verso, poussera certains entre vous à chercher un emploi où vous vous épanouirez et où vous serez capable d'innover et d'être indépendant et par conséquent être plus heureux et motivé peut-être pour lancer votre propre commerce ou devenir votre propre employeur. Et les énergies de cette période sont très propices pour accomplir cet objectif et vous offriront les opportunités qui pourraient venir de l'étranger. Donc ne ratez pas les opportunités qui pourraient se présenter durant les prochains quelques mois car vous auriez l'opportunité de faire un bon conceptuel après une très longue stagnation les dernières années. L'éclipse lunaire du 10 janvier qui aura lieu dans votre troisième maison dans le cancer, avec toutes les planètes dans votre neuvième maison, signifie un indice qui, euh, ou bien que des changements s'en viennent au niveau de votre résidence ou de votre foyer. La troisième maison et la neuvième maison étant des maisons qui correspondent entre autres aux déplacements et aux voyages. Ou si vous travaillez dans le domaine de publication ou des, des, des éditions, les énergies de cette éclipse lunaire vous indiquent que vous, vous devez publier les œuvres sur lesquelles vous travaillez depuis un bout et vos revenus seraient améliorés beaucoup, surtout avec Vénus dans votre dixième maison dans le Verseau. La deuxième partie de janvier est après que Mars entre dans votre huitième maison et Vénus entre dans votre onzième maison et elle sera conjointe à Neptune et les deux Vénus et Neptune feront un carré avec Mars. Donc, durant cette période, durant euh, la période où ces aspects euh, règnent, où les énergies de ces aspects règnent, il serait fortement recommandé d'être très prudent au niveau des aventures financières que certains de vos connaissances ou amis pourraient vous proposer. Vous pourriez aussi voir une relation d'amitié se transformer en une relation amoureuse durant cette période. Ou bien vous pourriez obtenir de l'information qui n'est pas vraiment favorable à propos d'un ou de plusieurs amis et euh, qui vous pousserait à mettre fin à cette amitié. En général, durant cette période, il serait fortement recommandé de ne pas entrer dans des aventures financières ou amoureuses car l'image ne sera pas vraiment claire. Avec l'entrée du soleil dans le Verseau, votre dixième maison, le 20 janvier, vous commencerez à voir les réalisations professionnelles et les accomplissements et l'évolution de votre carrière, et qui va laisser un effet positif sur vos revenus. La nouvelle lune dans le verso le 24 janvier, conjointe à Mercure et faisant un carré avec Uranus, vous allez vous trouver devant la nécessité de prendre une décision à propos de votre carrière ou de votre profession. Soit vous lancez en affaires pour devenir indépendant ou chercher un autre emploi où vous pourriez être plus heureux, ou bien vous pourriez euh, réfléchir à changer de profession ou de métier, et les énergies de ce mois de janvier sont très propices pour ça. Par contre, avec le carré entre Mars et Vénus conjointe à Neptune, vous pourriez vous trouver dans l'obligation de compter sur une autre personne au niveau financier, soit sur un conjoint ou bien solliciter des prêts bancaires ou des prêts d'autres de personnes. Par contre, avec ce genre d'aspect qui implique Neptune, il serait recommandé ne pas entrer dans des engagements à long terme au niveau financier jusqu'à ce que Vénus sorte de ces aspects délicats avec Mars et Neptune. Donc, voici un aperçu du mois de janvier. Je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires dans lesquelles je vous détaille les énergies de chaque semaine afin de les utiliser à bon escient et judicieusement. Donc, euh, Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.